Donne-moi ta paix, Seigneur, ta paix. Donne-moi ta patience, Seigneur, ta patience, Seigneur. Ton amour est si fort, oh, mon oh, roi, oh. ton amour est si puissant. sous soit béni. Levons-nous, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 119. Psaume chapitre 119. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes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 « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous, sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. » Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours le, la porte vers, le, vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi peu m'importe s'il est mal l'Éternel est grand L'éternel, éternel est dans le camp, l'éternel est dans le camp, moi, moi je garde confiance. Pardon, notre confiance, notre Père céleste et notre Dieu, pour ta présence qui ne fait jamais défaut, mon Seigneur. Là, nous sommes réellement sûrs et certains. Rassurés aussi, mon et Père, au oh Dieu, de ce que, quand tu es au mieux de nous, tout est possible. Béni soit tu oh, notre Dieu, toi qui es l'auteur de la vie, mon bénévole Père, Saint-Dieu. Toi aussi qui es l'auteur du pardon, parce que le pardon se trouvent auprès de toi, afin qu'on puisse te craindre mon roi. Merci pour ce que tu as accompli pour nos pères. Tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés, tu nous as aussi lavé mon bien de père. Nous sommes ton peuple à toi, mon bénémoine, aimé Père oh Dieu, le troupeau de ton pâturage conduit encore aujourd'hui. Père. Que ta main bénisse, tenir encore davantage mon roi. Merci pour mon frère que tu tiens, merci pour ma soeur que tu tiens, merci pour ce peuple qui est à toi Père. Que tu tiens dans ta main, mon bénémoine, aimé Père oh Dieu, que tu conduis réellement parce que tu es réellement le bon berger Seigneur. Béni sois-tu encore de ce que tu nous conduis véritablement vers de vers pâturage pour nourrir nos âmes, mon béni, mon tu le, tu le restaures nos âmes, mon béni, mon Pas tu nous fortifies encore davantage, mon roi. Tu nous guéris, tu nous rétablis, bénémoine Pas tu nous délivres aussi, Père Et tu fortifies aussi nos membres, languissants. Nous rendons gloire à ton nom, mon Seigneur. Merci pour la foi que tu nous as donnée, Seigneur, pour que nous puissions croire à ta parole à toi, à tes promesses, et aussi recevoir ces dons que tu as eu à pouvoir aussi promettre. Mais Père de c'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit, mon Père Dieu, que nous croyons que tu l'as dit et tu l'as fait, et que tu le feras aussi, mon Père Dieu. Merci pour les cantiques que nous avons entendus, mon Père Merci aussi, Père de Dieu, pour tout ce que tu as fait pour mon frère et pour ma soeur. Merci d'avoir protégé, gardé, Père de Dieu. Père, rassemblés encore en ce lieu mon béni, Père, oh Dieu, merci encore pour cette nouvelle année, Seigneur, dans laquelle tu nous as fait entrer aussi, Père Tout-Bissant, nous t'en sommes vraiment reconnaissants de nous retrouver en premier jour, Père Tout-Bissant, c'est dimanche, mon du Bisson, oh Dieu, l'année. Oh, que tu sois béni, mon béni, mon Père, merci pour ton amour, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous rende aussi heureux. Et... Et cette année soit vraiment une très très bonne année pour chacun de vous. Et comme nous le savons, c'est une année de persévérance dont nous voulons persévérer et que nous recevions ce que notre Dieu nous a promis. Nous devons demeurer, demeurer dans la parole de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur notre Dieu soit béni et glorifié pour le soutien et le secours qu'il ne cesse de pouvoir nous apporter. Qu'il soit béni pour aussi nos frères et sœurs qui sont venus de, de loin, de lointains pays et aussi, et de près aussi. Et nous rendons gloire à notre Dieu pour, pour cela et qu'il fortifie tous ceux qui sont en connexion aussi. Donc différents endroits aussi en ce jour. Qu'il bénisse richement notre frère trésor Amen. qui est parmi nous je pense qu'il doit être là. Je pense que s'il est là s'il peut se lever. Voilà, lève-toi mon précieux frère. Je crois que vous le connaissez, n'est-ce pas Amen. Vous comprenez pourquoi nous sommes heureux Amen. que le Seigneur te bénisse. Merci d'être venu. Tu peux t'asseoir mon précieux frère. Je pense que et nous, nous comprenons effectivement aussi combien beaucoup de frères et sœurs peuvent aussi avoir ce désir de pouvoir se retrouver ensemble avec aussi leurs frères. J'ai recevé tout à l'heure aussi, pendant que j'étais dans mon bureau, avant de pouvoir monter un message de notre sœur bébé que vous connaissez. Ah oui, elle est toujours là, <rire> que Dieu la bénisse c'est très touchant de pouvoir voir que nos frères et soeurs, même des contrées aussi lointaines, sont restés aussi toujours en communion avec nous, désirant réellement prendre part à ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire. Et il fait aussi et la grâce que nous avons, qui nous est introduit dans une nouvelle année, qui est donc l'année 2021, et comme aussi nous avons pu aussi l'entendre aussi et, et réaliser aussi que le même Seigneur qui a été avec nous en 2020, qui nous a fait traverser toutes ces périodes de contagion de ceci et de cela, et, et qui nous a gardés à traverser aussi avec nous jusqu'en 2021. Donc, si donc l'Éternel est pour nous, alors, qui sera contre nous Et nous savons qu'avec lui, nous avons toujours fait des exploits. Et certainement encore, nous le ferons. Nous lui rendons gloire et honneur pour cet amour qui ne cesse de pouvoir nous témoigner et sa fidélité à l'endroit de sa parole. Nous le supplions de pouvoir vraiment nous tenir encore par sa main, malgré nos faiblesses et nos manquements, car sa miséricorde dure à toujours. qu'il nous aide effectivement à avancer et qu'il puisse réellement nous soutenir dans notre marche avec lui jusqu'à ce que nous atteignions effectivement cette position dans laquelle il nous a destinés. Que le Seigneur, notre Dieu, fortifie et bénisse chacun de vous tous, qu'il euh, réveille encore davantage l'amour dans, dans l'âme de chacun de nous et, et aussi le zèle puissant pour lui, comme il pouvait nous dire que les ailes de ta maison me dévorent. effectivement euh, revenir que dans cette année encore davantage, que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à pouvoir l'aimer plus que toute autre chose. Nous le remercions vraiment aussi pour tout ce qu'il a vraiment fait pour nous hein, tout au long de cette année qui vient de passer. Je crois, je reconnais, ce n'est pas pour dire, parce qu'on pense qu'on fait seulement dire pour embellir les choses, on n'embellit rien du tout. Ce que nous disons, c'est vraiment la vérité, ce que nous avons donc vécu. Amen. 2020 a été une très bonne année aussi. Amen. Oui, c'est vrai que pour les uns, Corona est venu, mais Corona vient, nous l'avons dit, ne l'oubliez jamais. Corona, ça vient, Corona, ça passera. Amen, Amen Amen. et Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir expérimenter encore beaucoup de choses Amen. dans les domaines spirituels. Amen. Les gens ont été dans le trouble dehors, effectivement, mais nous, nous avons eu des riches bénédictions Amen. de Dieu dans les domaines spirituels, Amen. des expériences puissantes avec Dieu. Il nous a montré ce que nous étions à l'intérieur, nous a aussi montré aussi ce que nous devons être aussi Amen. et comment se tenir pour garder donc la victoire. Oui. Nous n'avons pas peur de ce, de ce que le monde peut faire, de ce qui peut arriver. Nous avons seulement peur et nous avons seulement de la crainte pour ce que Dieu est capable de faire. C'est pour ça qu'il nous a appris à pouvoir réaliser une chose. C'est que la puissance et l'autorité le revient. Amen. Peu importe ce que les hommes peuvent penser avoir comme puissance, même financière, art l'armement, nucléaire et tout ça, lui, il nous prouve qu'en un instant, il peut tout faire arrêter. Aujourd'hui, les gens sont en train de se gratter la tête contre Corona. Un petit virus a mis à genoux le monde entier. Un petit virus. Petit virus. D'ailleurs, il est comme le virus de la grippe. Mm -hmm. hein, oui, mais il a mis les nations par terre. Vous savez, l'économie par terre. Alors, où sont donc vos bombes Où sont donc vos ceci Parce que, si je comprends très bien, vous savez, comme ils disent, nous sommes en guerre. Ce n'est pas moi qui dis, ce sont les termes qu'ils ont utilisés. Mais en guerre contre qui D'ailleurs, pour le prouver, nous sommes dans donc, donc, donc ce qu'on appelle le couvre-feu. Parce que l'ennemi est à l'extérieur. Mais l'ennemi en question, c'est qui C'est ça la question. Eh bien, si nous avons identifié l'ennemi, eh bien, c'est l'ennemi que nous devons mettre toute la responsabilité. Ah, c'est qu'est-ce que vous comprenez S'il faut arrêter, on arrête l'ennemi. Voilà. Maintenant... On arrête les gens qui sont des innocents. On laisse les demi-courir parce qu'il est l'ennemi. C'est le virus. Mais arrêtez-le parce que nous sommes dans le couvre-feu. C'est-à-dire que celui qui doit sortir, c'est celui qu'on va arrêter. Donc c'est le virus qui circule librement. On l'arrête. Mais c'est vrai, frère. Le virus, il, est libre, il circule librement. À gauche et à droite, personne ne l'arrête. C'est ce que Dieu veut nous montrer. Qu'il est le tout-puissant. Même, même l'intelligence des hommes, à cet moment, s'arrête. On, on bouche des trous ici avec euh, les virus qui dit bon, on, on, on va le maîtriser, on l'a maîtrisé, les vaccins Et puis là-bas, on entend qu'en en, en, en, en Angleterre, il y a encore une nouvelle souche. Alors, c'est comme, vous voyez, que y d'eau. De, de vous bouchez ici, il y a une fuite qui sort ici. Vous, mais finalement, vous allez vous mettre comment Pour qu'il n'y ait pas de fouilles d'eau. Invoque-moi dans. Mon frère et ma soeur. C'est Dieu qui a fait les promesses dans sa parole. vécu avec avez-vous peur? Vous êtes confié tellement dans le, dans la médecine à ces siestes là C'est un petit virus. Il n'y a encore rien qui est arrivé, frère et soeur. C'est un petit, il est là. Regardez comment le gouvernement par terre, tout le monde maintenant, il, il est masqué partout. Et nous souffrons avec le masque et tout ça. <tus> que le Seigneur, notre Dieu, soit donc glorifié. Cette année qui vient de passer, il nous a beaucoup instruit. Oui, nous avons beaucoup appris de notre Seigneur. Vraiment, il est merveilleux, notre Dieu. Nous pouvons dire, tu es vraiment merveilleux. Amen. Et que ton nom soit béni. Amen. Parce que tu nous as pas, et Tu nous as prouvé aussi que tu étais toujours présent. Amen. Malgré le moment difficile, nous te voyons. Amen. Quand la maladie venait, nous te voyons. Oui, nous les sommes vraiment reconnaissants. Je le remercie de tout mon cœur d'avoir gardé mes frères et soeurs. Amen. Ah oui, c'était ma prière et mes larmes tous les jours. Et oui, c'est la vérité, frères et sœurs. Je lui dis, qu'est-ce que je peux te donner? Est-ce que vous ne pouvez pas réaliser ce que Dieu a fait pour nous? Il a fait des grandes choses. Aujourd'hui, nous pouvons être là pour pouvoir lui dire merci. Mais nous pouvions aussi traverser aussi comme les autres. Vrai. Il nous a gardés. Amen à garder aussi nos enfants et aussi nos maisons et tout ce que nous avons il a étendu donc sa main sur chacun de nous comment ne pas lui dire merci comment ne pas chanter les chants de Sion pour sa gloire vous savez je disais, c'est dimanche ici c'est un jour qu'on doit prendre du temps et donner du temps mais je vois mon frère là-bas qui est derrière, c'est pas le frère bienvenu Mon précieux frère ah, Dieu nous aime Hier j'ai pensé à lui j'ai dit mon Dieu, et ce matin, j'ai pas dit, mon Dieu, mais on l'a gardé quelque part, mon frère bienvenu. J'ai dit, Seigneur, comment fais- enfin, J'ai dit, ok, parce que la maman voulait ça, elle dit, ce n'est pas grave. J'ai dit, mais je rentre ici, je parle, et puis j'ai dit, Dieu est grand. Ah, que le Seigneur te bénisse. Je n'avais j'avais envie de c'est Mais frère, vous pouvez pas comprendre. Mer... Non, c'est non, que Dieu te bénisse. Dieu sait consoler les gens. Te voir est une consolation, mon frère. Nous remercions Dieu vraiment pour son amour et, et sa bonté. Vous voyez, il, il fait des grandes choses pour nous. C'est que nous lui sommes vraiment reconnaissants pour, pour cela. Et, et, et, et je disais donc, en ces jours ci les premiers jours de, de, de l'année, dimanche, on va quand même prendre du temps. Pour louer notre Dieu, pour prier le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu. Et puis aussi prier aussi pour les malades. Je crois que tous nous avons besoin de ça. On prie pour nous. Et voilà que nous avons aussi un service, comme vous l'avez remarqué. Ah, il fait toujours de merveille notre Dieu. C'est vraiment une, une grâce extraordinaire de ce que... Le Seigneur, notre Dieu, est, est en train de pouvoir aussi donc, témoigner. aussi. Et il y a... Euh, vous savez qu'en France, je suppose que c'est cela. Je pense que ça doit être le cas, peut-être, que le couvre-feu commence à 18h aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà ah, C'est ça le problème. Parce que ah, Comme vous comprenez, c'est que... Il doit aussi... Alors vous voyez comment le, le temps vient et puis comme une pression qui vient euh, parce qu'il faut trois heures de roue. Bon, vous, vous comprenez. aïe, aïe, aïe, aïe. Seigneur notre Dieu, vous savez, nous devons vraiment donner du temps à Dieu. Parce que c'est aussi un jour que je remercie les Seigneurs de tout mon cœur pour ce qu'il a fait pour pour chacun de nous. Nous voulons le louer, le remercier vraiment du fond de notre cœur. Est-ce que nous pouvons prier Amen. Tendre Père et Précien Sauveur, de tout mon cœur, je voudrais vraiment te dire merci de ce que tu m'as permis, Père, de traverser cette année 2020 et jusqu'à cette année 2021. Avec tous les frères et sœurs que tu m'as donné la grâce de pouvoir avoir, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Oh Dieu, quelques-uns sont donc rentrés à la maison, mais le grand nombre de cela, nous pouvons le voir aussi, Père, je pense à... À ma soeur qui est aussi à l'île des réunions là-bas, notre bénévole sœur et tout, mes précieux frères et sœurs qui sont sur les îles, les pays, à l'entour aussi, bénévole au Canada, aussi là-bas en Espagne, notre précieux frère Colibali avec toute sa famille, mon bénévole Père Dieu, chaque frère et chaque sœur dans différentes contrées, dans différents endroits. Que tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir, mon bénévole Père, au oh Dieu, dans tout le pays où il peut se trouver, tant en Asie, mon bénévole Père, tu oh vis que aux États-Unis, partout en Afrique, Père Saint, au Dieu, tous nos frères qui sont accrochés, Père, tu vis Dieu, à cette parole, mon bénévole Père, au oh Dieu que tu as gardé, que tu as donc protégé malgré les épreuves, malgré le virus, malgré les maladies qui sont donc qui ont frappé les gens, mon bien-aimé ma mais tu as été fidèle, mon bien-aimé Père oh Dieu. Tu as toujours été présent pour pouvoir réellement aussi à, à agir, mon bien-aimé au oh Dieu nous, nous montrant nous témoignant que tu es toujours présent, le Jésus-Christ de la Bible. Sois, sois exalté, mon bien-aimé Patrician au oh Dieu et sois aussi béni. Au oh Dieu sois, sois aimé. Merci. Il fait un fort de notre cœur, mon bénémoine Père oh Dieu. Merci pour avoir gardé, mon enfant Père oh Dieu. Merci pour nous avoir protégé mon bénémoine Père oh Dieu. Et ta protection est toujours encore jusqu'à ce que nous avons tellement besoin de cela, mon bénémoine Père oh Dieu, pour nous garder, pour nous protéger, pour nous conduire encore davantage. Sois béni et sois exalté, mon Sauveur. Mon âme, t'es loué encore aujourd'hui, mon Père au oh Dieu. Pour ce que tu es, ce que tu, tu as fait, mon bénémoine Père oh Dieu, tu nous as vraiment protégés, tu as pourvu, mon bénémoine, Père oh Dieu. Il nous a rien manqué, mon Père tu as pourvu à l'argent, tu as pourvu aux vêtements à la nourriture, mon roi, et dans tous les domaines de notre vie, bénémoine Père oh Dieu, tu as toujours été là, malgré les difficultés que nous avons traversées, mon bénémoine Seigneur. Louange et honneur à toi encore aujourd'hui, Père, pour cet amour immense que tu as placé dans notre cœur. Et nous voulons en retour te dire merci pour cela, Père. Loué soit ton Saint-Nom, pour ta grande bonté et tes grandes compassions aussi, mon mes Père. Merci pour ce que tu es et ce que tu fais, Seigneur. Pour tous les frères et sœurs que tu nous as aussi donnés et la grâce de pouvoir traverser ce moment, d'être ici, Père de l'autre côté aujourd'hui. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions de nous avoir gardés en ces lieux, d'avoir également aussi protégé Père Tubisson chaque fois que nous y étions et que nous y sommes encore. Nous te rendons gloire et honneur pour cela. Sois béni car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. De Amen. Et c'est vrai que le temps court aussi vite et nous allons essayer de pouvoir euh, prendre le temps comme le Seigneur nous accorde cette possibilité. Puisque c'est quand même le premier euh, dimanche du, de l'année aussi. Je, je voudrais aussi de tout mon cœur vous exprimer aussi ma reconnaissance. Pour tout l'amour aussi et, et aussi les le soutien que vous avez toujours eu à pouvoir apporter aussi pour toutes les prières que vous avez effectivement aussi <coughs> adressées à mon endroit pendant toute cette année qui vient donc de passer et tout ce que vous avez aussi à pouvoir contribuer aussi pour que par la grâce du Seigneur j'atteigne aussi le contrées le plus lointain aussi et toutes les assistances que vous avez aussi permis aussi que nous puissions aussi à apporter aux différentes églises, parce que je voudrais certainement aussi vous le dire, nous supportons et nous aidons beaucoup de gens de par le monde, effectivement aussi, et des églises aussi, qui sont donc nos frères et sœurs, parce que nous avons des églises, ce qui veut dire que nous avons aussi, des bâtiments et des terrains dans différents pays, effectivement, ils sont attachés véritablement aussi à nous, en ces lieux. Et que nous avons cette responsabilité de pouvoir conduire aussi euh, ce peuple qui est là-bas aussi pour qu'il entende effectivement aussi la parole de Dieu et soutenir aussi tous ceux qui euh, sont aussi des conducteurs là-bas, qui les aident aussi à pouvoir euh, marcher avec les seigneurs et à écouter aussi la parole. Merci pour... Euh, le soutien que vous avez aussi apporté pendant toute cette année qui vient donc de passer aussi. Vous avez, sans savoir, assisté beaucoup de familles, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs aussi. Et aussi par vous aussi, nous avons pu avoir aussi la possibilité d'avoir des églises aussi en différents endroits, soutenant les uns comme les autres aussi. Donc, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et vous récompense pour cela aussi. Et aussi, je voudrais aussi remercier aussi personnellement chacun de vous hein, dans ces lieux dans lesquels nous nous trouvons. Ce que aussi, si beaucoup de gens de par le monde arrivent à pouvoir écouter et suivre la parole de Dieu et aussi expérimenter aussi euh, ce que le Seigneur nous a dit dans les saintes Écritures à partir de cet endroit, mais c'est parce que vous y avez travaillé aussi. Comme vous pouvez aussi le remarquer, cet endroit est toujours un endroit où quand nous venons, nous sommes dans la joie de pouvoir y être et nous y trouvons aussi, effectivement, aussi les choses bien propres. Mais c'est parce que il y en a de ceux-là qui se sont consacrés pour pouvoir travailler et nettoyer en cet endroit. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous tous. Un grand merci aussi à chacun. Il est vraiment l'heure. Je vais lire une écriture et puis bon, on va prier. Et puis nous allons passer de l'autre côté là-bas pour que nous puissions procéder à ce qui est donc nécessaire. Et, et, et cela, je lirai et puis bon... Euh, nous bon, on quand même que le Seigneur nous aide. C'est dans le livre des Hébreux au chapitre 6. Hébreux au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 7. Hébreux 6, verset 7, il dit « Lorsque une terre est abrévée par la pluie qui « tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, alors elle participe à la bénédiction de Dieu. lorsque elle produit donc une herbe utile, elle donc participe à la bénédiction de Dieu. Mais par contre, si elle produit des épines et des chardons, elle est donc reprouvée et prêt d'être maudite. Et on finit donc par y mettre donc le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, vous avez vu d'abord comment il y a eu à pouvoir présenter les choses, effectivement, en rapport avec la pluie qui abrève la terre, effectivement, que la terre qui est donc appelée à pouvoir donner ce qui est, parce que les ronces et les épines ne sont pas nécessaires pour nous. Dieu ne va pas faire pleuvoir que Dieu te bénisse. Il va pas faire pleuvoir la pluie pour des choses inutiles, là. Il va pas faire pleuvoir pour que nous ayons des ronces et des épines. Est-ce qu'allons-nous faire avec des ronces et des épines Est-ce que vous comprenez Dieu fait pleuvoir pour que tu aies quelque chose qui soit bien. Le blé qui doit germer pour avoir du pain qui participe à ta bénédiction, ton bien-être, effectivement. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, quand Dieu fait une œuvre en toi, quand Dieu, veut, quand Dieu manifeste quelque chose au travers de toi et en toi, il attend quelque chose. Ah, que Dieu nous aide, mon frère et ma sœur, que nous puissions comprendre effectivement qu'est-ce que. Regardez, bon, nous continuons d'abord, parce que je dis que nous allons euh, juste aller vite là-bas pour euh, les services. Regardez très bien, je lis. Il continue de dire, maintenant, « quoi que nous parlions ainsi bien aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, qui vous concerne, hein, des choses meilleures et favorables donc au salut. <rire> C'est-à-dire que Dieu notre Seigneur n'attend pas la médisance, les murmures, les calomnies, les ceci. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ce n'est pas pour cela que Dieu vous a rassemblé. Non, non, monsieur. Non, non, non, madame. Dieu nous a rassemblés pour que nous puissions manifester le meilleur chose que Dieu nous a donné. Souvenez-vous, les œuvres que Dieu ah oui, à préparer d'avance pour que toi et moi, nous le pratiquions afin d'avoir cette communion rapprochée entre mon frère et ma soeur. Cette année, frère, nous devons être déterminés à ça. Oh, que nous soyons meilleurs, mon frère. Que la vie de Christ en nous, mon frère, me rapproche de mon frère, mais rapproche de ma soeur. Que nous décumentons la Pentecôte, mon frère. La vie de Christ. Parce que c'est pour ça que Dieu nous a mis à part, effectivement, pour que nous puissions arriver à pouvoir manifester cette vie, comme on dit, vous êtes effectivement des lettres écrites. Ah oui, non pas de langue, mais avec le sang de Christ qui a été versé, effectivement, comme l'écriture dit, mais vous avez été racheté. Oh, ce rachat a été fait par un, un, par un grand prix, donc un grand prix qui a été payé pour votre rachat. Oh là là là là, que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Nous continuons juste l'écriture. Il dit, hum, voilà, et car, verset 10, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ce dont pour lequel nous vous avons remercié aujourd'hui. Nous ne sommes que des hommes. Mais si un homme peut être touché et n'est pas oublié ce bienfait, à combien plus faute raison Dieu quand vous faites, il dit, mais si, si quelqu'un donne un verre d'eau à l'un de ses plus petits, de mes disciples, il ne manquera jamais sa récompense parce qu'il a fait cela à cause de mon nom. Oui, monsieur. Donc, chaque chose que tu vas faire, le moins que tu peux faire, mais avec autant d'amour à l'endroit, que ce soit des docteurs, soit des Jonas, mon frère, pardon, mon frère Jonas, mon frère Julia, Christian, effectivement, ou, euh, notre soeur euh, Brunette, effectivement, ou ma grande ici, effectivement. Donc, chaque chose que vous faites... Ne dites pas, bon, ah, bon, je fais... Non, non, non. non. Chaque chose, même les petits arachides que tu donnes. Mon oh, frère et ma soeur, permettez... Euh... Bon, Asseyez-vous, plus Que, que vous puissiez comprendre. parce que je, je, je vais m'arrêter, mon autre frère? Regardez, parce que vous dites, mes frères, tu me dis, mon frère, ma soeur, Elie, serviteur de Dieu, Dieu lui dit, va à Sarepta. J'ai ordonné, <inaudible> j'ai ordonné, moi, à une veuve de prendre soin de toi. Vous savez, j'ai toujours été touché par cela. J'ai dit, je t'aime mon Dieu. Oh, frères et sœurs, soyons bons. Amen. Cette veuve-là n'avait pas entendu, ainsi par le Dieu l'éternel, que je te demande de préparer. Non, non, non, non. Dieu a parlé, lui. je l'ai ordonné. Alléluia. Donc, elle <rire> était sans savoir, mais quand Dieu a dit, je l'ai ordonné, c'est qu'elle a disposé. Amen. Oui, il est pouvoir. Et puis, quand Elie est parti là, ah, Elie est parti avec assurance. Faites, soyons frères et sœurs, que quand ton frère et ta sœur quittent chez lui à la maison et qu'il vient chez toi, qu'ils puisse pas te trouver. Oh, bonjour, ah, bonjour frère. Mais qu'il est, qu'il rentre chez toi et dit, je suis chez mon frère. Je vous en supplie, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Parce qu'en fait, je veux que vous compreniez ceci, que toutes ces choses sur lesquelles nous nous agrippons, ils vont rester. Amen. Amen. Si je les ai aujourd'hui, Dieu me les a données, c'est pour que j'aide mon frère. Amen. Et ben, c'est pour le peu de temps que nous avons. Utilisons ce que nous avons pour aussi rendre service à nos frères et sœurs. Parce qu'un jour, nous partirons, ces affaires vont rester. Tu partiras où avec ta voiture L'enlèvement aura lieu, ça va rester tes maisons, tu partiras avec, ça va rester. Ah oui. Comprenons bien, très bien, effectivement, que ce que, nous, ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes censés pouvoir être, c'est aussi rendre heureux. C'est pour ça que la Bible nous dit une chose, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qui va se passer Les hommes seront... Égoïste, fanfaron, amide, c'est les mauvais esprits en fait. L'égoïsme effectivement. Surtout dans un temps pareil effectivement. Ah, on ne peut pas parce que c'est la crise. Non, non, non, non, non, non, non. Frère, quand ton frère vient à la maison, si même il veut prendre trois douches par jour, ne va pas dans la cave pour réduire l'eau. Et puis hein, tout d'un coup, il rentre sur la douche comme ça, il voit un petit filet. Il ah, n'y a, a pas d'eau. C'est quoi filet, Ah, c'est que les robinets ah, C'est toi qui arrives, il est là-bas. Là non, ouvre les robinets. C'est pour ça que dit, mais soyez libéral. Ne retenez pas. Celui qui retient les blés, il est maudit. Celui qui donne, il est béni. Nous sommes contraires aux merci de ce monde, mon frère. On peut pas être comme ça parce que même dans la crise, Dieu nous bénit. Et lui il y avait la crise. Oui. Oh, mais Dieu dit, mais quitte ici maintenant, dit, mais, il y en a qui disent pas la mais j'ai ordonné au corbeau, au corbeau. C'est pas une image, mais une réalité. Oui. Le corbeau, le corbeau, la coin, coin, coin. Oui. Venez avec la nourriture le matin et le soir. Oui. Pour nourrir les serviteurs oh, de Dieu. Frère. Oh, que Dieu nous aide. L'État. C'est ça notre problème. Les temps. Parce que notre frère doit faire la distance, qui est là-bas et que les seigneurs, notre Dieu, qui nous soutiennent et qui nous accorde le soutien et le secours dont on a tellement si besoin. Frère, soyons sûrs et certains. Même il est dit même dans les livres des Malachie, chapitre 3. Que ça soit même pour ta dîme. que N'ayez ne, ne pas de remords. Amen. Ta dîme que tu payes, tu la donnes à Dieu. Amen. Il va te redonner, mon frère. C'est un Dieu qui tient à ses promesses. Et puis, plus bas, il dit, dit ceci, il dit, mais à ceux qui qu'elle est dit il dit, mais ils seront à moi. C'est écrit, hein? Parce que Dieu ne peut pas oublier chaque geste, chaque chose que tu fais pour la gloire de son nom. Même un petit t-shirt que tu as donné à un frère. Et que Dieu nous aide. Si on pouvait reculer les temps. C'est pas vrai. Parce que vous savez, je crois que c'est un. On parle de lui si et Patrick, je suppose que c'est lui, effectivement, il était un soldat, quelque chose comme ça. Et puis bon, il partait, et puis il a vu qu'il y avait un mendion, qui était là couché, c'était pendant l'hiver, il n'avait pas de manteau. Et comme il avait un manteau des soldats effectivement, il a pris son manteau, il l'a coupé en deux. Et puis il a pris un morceau qu'il a couvert le monsieur et puis un morceau resté chez lui. Et quand il est rentré chez lui à la maison, effectivement, ben, qu'est-ce qui s'est passé Il a eu cette vision que le Seigneur l'a visité. Quand il a vu les seigneurs, les seigneurs avaient la moitié du manteau qu'il avait donné. Ah ben oui, ce que vous l'avez fait, fait à cela, c'est à moi que vous l'avez fait aussi. C'est pour ça que ça n'a pas été simplement une musique dans nos oreilles, mais quelque chose à laquelle nous devons persévérer. Seigneur, aide-nous à pouvoir vraiment être comme toi tu veux que nous soyons. Un fils de Dieu doit être vrai. Dans son, dans son cœur, dans son regard et dans ses pensées. Si tout ce qui est en toi est pur, ton regard sera aussi pur. Comme nous pouvons entendre aussi, effectivement, ce que le Seigneur... Attends de toi et de moi. Surtout cette année-ci, ce sont des choses meilleures. L'année qui vient de passer ici, il y a eu tellement de petits problèmes avec celui-ci, petits problèmes avec celui-là, ou celui-ci a eu ailleurs pour voir. Je n'ai pas très bien vu son comportement à mon endroit. Mais ceci si et cela que le Seigneur nous aide. Qu'on enterre Amen. le passé. Amen. Avec le passé. Pour l'amour de Dieu, Amen. ne transportez pas les dossiers de 2020 à 2021. Brûlez-le là-bas en 2021. Amen. Amen. Amen. Ne retiens plus un dossier contre ton frère, ni contre ta soeur. Brûlez-le là-bas. Maintenant, en 2021, je commence un nouveau jour, Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et passer de l'autre côté.